Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo GeekTech. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez la forme. Moi personnellement, ça se passe bien malgré le confinement, on fait avec. Alors aujourd'hui, on va parler de Hoki. Je pense que vous en doutez, on a bien sûr mentionné cela sur le titre. Donc, comme vous savez, Hoki mentionne et fabrique plusieurs équipements, notamment euh, des équipements de voiture comme les dashcams, caméras qui permettent l'enregistrement de votre trajet. Euh, également la possibilité d'avoir des équipements Bluetooth hein, qui permettent la transmission du son au niveau de votre poste radio, mais également sur les ordinateurs comme les équipements souris gaming, webcam, etc. N'hésitez pas de me vérifier, je mettrai bien sûr le lien des précédentes vidéos que j'ai présentées concernant la marque. Ok, si vous souhaitez bien évidemment jeter un coup d'œil. Sinon, par rapport à aujourd'hui, on parle d'une langue de chevet qui est la voici. Donc c'est une lampe qui permet effectivement euh, d'éclairer bien sûr vos nuits et bien sûr avec euh, également des éclairages d'ambiance. Mais avant toute chose, je tiens à vous informer que j'ai une collègue qui vient de mettre une nouvelle chaîne sur place qui s'appelle Senseo Life. Donc n'hésitez pas d'y aller pour jeter un coup d'œil. Ça sera en fait pour tout ce qui est santé et bien-être. N'hésitez pas de vérifier malgré le fait que ce sera en anglais. Donc pour les gens anglophones, ça sera facile pour eux, mais sinon j'espère qu'elle va mettre bien sûr des sous-titrages pour le reste des gens qui souhaiteraient regarder ce genre de vidéo. donc le lien il sera dans la description, n'hésitez pas de jeter un d'œil et je vous remercie d'avance. Revenons à notre marque OK, donc aujourd'hui c'est une marque bien évidemment que vous connaissez tous et aujourd'hui on a ce matériel, comme vous voyez il y a trois modes d'éclairage hein, qu'on va pouvoir vérifier par la suite, donc c'est une lampe qui permet de pouvoir l'utiliser plusieurs heures, surtout si vous l'utilisez juste le soir, donc ça sera pas toute la journée et euh, ça sera voilà donc possible de pouvoir l'utiliser également, par exemple moi personnellement je l'utilisais en crête pure. et eh bien ça m'a permis effectivement de pouvoir l'utiliser au lieu de chercher des bougies par la suite, ça c'est une expérience que je viens de, de vivre récemment donc c'est une lampe qui est pas très lourde, en plus vous avez la partie contour qui est sensitif, hein, donc vous pouvez directement pouvoir toucher sur n'importe quelle partie sur la, la partie métallique qui est tout en bas et ça permet automatiquement de pouvoir allumer cette lampe de chevet si toutefois vous souhaitez l'ambiance il suffit tout simplement de faire un appui lent et ça permet de passer aux couleurs qui commencent à changer directement donc c'est des couleurs RGB donc du jaune ou vert, euh, voilà, etc et si vous, ça vous plaît en fait de ressessir une couleur, il suffit de faire une petite tape sur la partie métallique et automatiquement ça va se fixer sur ce point. Également vous avez un trait qui reste allumé malgré que la lampe est éteinte. Ça vous permet pendant le soir ou pendant la nuit de pouvoir voir où il se situe cette lampe de chevet et pouvoir bien sûr appuyer dessus. Il s'allume également en vert lorsque vous le mettez en charge. Donc ça vous permet de voir est-ce que le la batterie est pleine ou non du moment que c'est plein, bien évidemment le, le petit trait qui est normalement en rouge devient blanc c'est que c'est bon vous pouvez la débrancher et l'utiliser sans qu'elle reste branchée à l'électricité donc c'est une lampe, comme on a dit, à 2600 mAh et ça permet tout simplement de pouvoir euh, faire un peu d'ambiance au niveau de votre bureau ou sinon sur votre lampe de chevet et ça c'est vraiment utile et c'est plus économique au lieu de mettre, bien sûr, des lampes électriques, tout simplement. Et bien, voilà tout par rapport à cette vidéo. J'espère que le produit vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir vous intéresser à ce genre de produit qui reste d'ailleurs économique. Et que je vous conseille, bien sûr, de passer à tout ce qui est LED, de toute façon, que ce soit OK ou autre. Ça permet également d'économiser. Et je peux vous le dire, personnellement, j'ai économisé beaucoup d'argent avec les lumières LED. Ça permet effectivement de pouvoir utiliser la bonne lumière avec bien sûr des économies. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner parce que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo également de chez OK par rapport à un second produit d'éclairage. Je vous laisse découvrir cela par la suite. Et d'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. Ciao.